Dit Dit Je suis Fouzia Foukroun. Aujourd'hui, j'ai 73 ans. Je suis née un, un 26 octobre 1944 à Cuba. Je suis allée à l'école communale de Cuba. J'étais une très bonne élève, apparemment. Mais il y avait toujours la première de. Les premières de la déclasse, puisque j'en ai fait plein de, de classes. Et les premières de la classe, j'étais toujours ex avec elles, et ça, c'était. Euh... <rire> C'était un crime de la zone je n'ai jamais voulu accepter ça, je n'ai jamais voulu accepter qu'on me prenne la classe parce que j'étais une Algérienne tout simplement et que la première de la classe, bien, qui elle avait tous les honneurs et, les... et il fallait, fallait qu'elle soit française quoi, voilà, donc ça, ça, ça m'est resté, hein. C'est une petite revanche quelque part, mais c'était mes amis aussi, mes copines aussi, hein. J'allais chez elle, je, euh, ils, nous, ils nous invitaient quand il y avait des anniversaires et moi je ne comprenais pas pourquoi on faisait des anniversaires. La chose qu'on ne faisait pas chez nous. On n'a jamais fêté mon anniversaire. Jamais, sans se foutre mes parents, <rire> fêter un anniversaire, ça, ça ne venait pas à l'esprit. On ne m'a jamais, jamais acheté une poupée par exemple et moi j'adorais les poupées. Alors J'ai ma amie celle-là, celle qui m'invitait beaucoup, elle s'appelait André. Elle nous a invité. même la communion, on allait dans les communions, on allait à l'église. Ma mère ne nous a jamais empêchés, elle m'a dit toujours, je peux y aller où tu veux, tu est partout. Tu, tu peux, c'est pas un problème. Hein. C'est pas un problème, même le curé, tu peux lui serrer la messe. On a, euh, ma mère était très tolérante, elle avait, elle avait étudié le Coran, donc pour elle, elle était... Une, pour moi, c'est une bonne musulmane, Très très bonne musulmane, très très tolérante, elle ne m'a jamais dit euh, hey, pourquoi tu vas à l'église, etc. Non. Tu sais, moi j'étais jeune à l'époque et je peux te parler de, cette, de ce souvenir d'enfance parce que, parce que même, tu peux peut-être oublier ton repas d'hier, mais les souvenirs d'enfance restent. On sentait juste cette différence peut-être à l'école, où quand même nous étions de très très bonnes élèves, certaines parmi nous, parce qu'il y avait l'école des filles l'école des garçons, on n'était pas mieux que ça à cette époque. Et beaucoup beaucoup parmi nous étaient très très bonnes élèves, mais on était toujours ex avec d'autres, et les autres c'est des Françaises. Il ne fallait pas qu'il qu y en ait une qui émerge du lot, quoi. Et qu'elle soit algérienne, ce n'est pas normal, voilà. Et pourtant, et pourtant, parmi, les, parmi nos, nos enseignants, beaucoup étaient progressistes, et beaucoup étaient communistes, et beaucoup étaient avec nous. Combien de fois on les charriait parce qu'on chantait la Marseillaise, et à la fin on disait que ce qu'on et <rire> elle avait dit Qui c'est qui dit ça Qu'est-ce que vous dites Alors, bien sûr, nous, plein de courage, je Mais sinon, madame C'était une façon à nous de, de dire Voilà, on est, nous savons ce qui se passe, on est jeune, mais on a compris, on a compris, euh, c'était la révolution, il y avait un but. Euh, voilà, on ne connaissait pas les tenants, les aboutissants, mais ça, on le savait déjà, très jeune, hein, très très jeune. Il y, en avait, il y avait une, une dame, une excellente, excellente euh, institutrice, un jour elle nous a pris en, en aparté comme ça, elle nous a dit arrêtez de faire ça, moi je suis pour votre évolution, je peux vous aider, je peux vous expliquer, je peux... mais arrêtez, ça va vous porter préjudice. Continuez à faire votre, euh, vos, vos travaux, continuez à faire des études, parce qu'un jour nous partirons et c'est vous qui prendrez le relais. Et ça nous l'a toujours bien expliqué que tôt ou tard c'est nous qui prendrons en main les choses. Comment, bon, à cette époque on n'avait pas encore cette conscience qu'on allait peut-être être les futurs cadres de cette nation algérienne qui n'était pas encore née mais en voie de, de, de naître. Et ça elle nous l'avait expliqué, elle était merveilleuse, on avait compris, on n'avait plus recommencé d'ailleurs. Et on avait très très, on commençait à travailler très bien, même chez les garçons, il paraît qu'il y avait aussi des instituteurs qui étaient très très progressistes euh, et, et ils faisaient partie, euh, ils étaient euh, inscrits au Parti communiste surtout. Voilà. Parce que les enfants ont participé à cette révolution. Par exemple, les Sierra. Si on en parle, mais une fois tous les. On les appelait les Yaouled. Alors, le Sierra, il avait une... Une... une. Ils ont eu cette capacité de comprendre tout de suite ce qui se passait. Surtout à la Casbah, euh, la bataille d'Alger, quand on dit la bataille d'Alger, je ne parle pas du film, mais la vraie bataille d'Alger, eh ben les, les sireurs ont, ont joué un rôle capital, parce que lorsqu'il y avait des attentats, bon il y avait des femmes, il y avait les marchands de légumes, des choses comme ça pour cacher les, les armes dans les couffins et tout, mais le sireur aussi, il avait sa boîte de sirèges, il avait toujours le fond de sa, dans, sa, dans sa boîte en, en bois, quoi, clouté. Euh, et, et là, il cachait son, son arme, parce que le, le, le, le. Comment on appelle ça le, le résistant, je peux appeler ça comme ça, mais le résistant, parce que nous on appelait Moudjahed, ou. Disons le résistant, le combattant. Quand il faisait un attentat, il avait son revolver, ou sa mitraille, enfin surtout le revolver, il le donnait. Il le donnait au petit sirard, il le cachait. Hein. Bon, après, il le retrouve, hein, parce qu'il se connaissait finalement. Il se connaissait. Il se connaissait de vue. Mais personne ne dit euh, Adèque Flan, euh, il s'appelle Les gens avaient tous des doubles noms, des, des surnoms, pour pas que euh, c'est au cas où ils se faisaient attraper et, et torturer, qu'ils qu ne, qu ne se donnaient pas les uns des autres. Alors, ce qui fait que c'est pour ça qu'il y a très peu d'archives. Très, très peu d'archives écrits, etc. Parce que tous ceux qui avaient en main des ordres, des, des, de la documentation et tout, faisaient tout pour détruire. Ils avaient peur de cacher chez eux. Donc, ils, ils, ils se relayaient. S'ils arrivent à, à remettre, moi je, moi je te remets, après toi tu remets à l'autre, et puis, et puis, et puis il y avait cet acheminement, hein, le, le plus naturellement possible. Mais on gardait rien, et finalement, ce document, il, il disparaissait. Et en parlant des enfants, non seulement l'Isera, mais il y avait d'autres enfants. Par exemple, je me rappelle, le euh, février 57, il y a eu la grève des huit jours, décrétée par le, le Front de Libération Nationale, à cette époque-là qu'il avait encore de la valeur, bien sûr, à nos yeux. Et donc, euh, tout était fermé. Donc les magasins, les, les épiceries, etc. Et, tout. et à l'époque, il y avait des boulangeries. Mais ça me permet de rendre encore un hommage à ce boulanger extraordinaire qui était espagnol, qui s'est sauvé de la guerre civile en Espagne. Et... Après je l'ai su, moi je ne savais pas. Nous on l'aimait beaucoup parce qu'il habitait juste euh, la maison mitoyenne de chez nous. Il avait une boulangerie, donc il avait le fourni et tout. Et le matin, euh, la grève et ben il m'appelait. Avec mon petit frère, il m'appelait, il me donnait des miches, des miches de pain. Enfin, pareil, il n'y avait pas de pain comme maintenant, hein. C'est des grosses miches de pain. Comme le pain de campagne qu'on fait en France, donc des grosses miches comme ça, sont longues comme ça, puis avec cette, euh, la circonférence comme ça. Et avec le couffin, on mettait trois, quatre 000 miches, hein, miches. Et je distribuais. Et moi, quand j'étais blonde, tu vois un peu et tout ça, un petit des anglaises partout, les brumants partout, donc je passais inaperçue, enfin presque inaperçue, donc, euh, parce qu'avant il y avait quand même la caserne, hein, il y avait des casernes, surtout celle où il y avait les parachutistes, c'était des gens pas fréquentables du tout. Donc euh, mais non, ils ne me disaient jamais rien, mais moi je, dis, je distribuais ce pain et je faisais 4-5 navettes, navettes avec mon frère. Je ne restais pas seulement dans le Cuba je descendais jusqu'au ruisseau à pied. Euh, 57, alors j'avais 13 ans c'est la rue Mazélie et il y avait donc ce boulanger magnifique il s'appelait monsieur Fixa c'est un monsieur magnifique et ce, ce pain qu'il qu a donné pendant je sais pas moi j'ai fait ça pendant presque huit jours hein. ce pain il a donné gratuitement il n'a jamais, jamais demandé de l'argent pour ça jamais il l'a donné puis c'était sa façon à lui de contribuer à cette révolution qui à ses yeux était légitime et euh, lui il voulait cette, cette indépendance pour l'Algérie. Je suis appris qu'il était très très progressiste et qu'il avait beaucoup travaillé avec le FLN et qu'il avait caché beaucoup beaucoup de combattants dans son fourni. la vie la boulangerie puis derrière donc, il préparer le pain, il pétrissait et tout ça. Donc je le fais, euh... il ne dormait pas ce, mmh. ce, ce monsieur, il ne dormait jamais, il faisait le pain. Et dans le fourni, il avait caché plein, plein de, de mujahidines à cette époque, ouais. j'étais consciente de ce qui se passait, parce que c'est moi qui lisais le journal à ma mère. Et ma mère ne, ne, ne lisait pas le journal, elle lisait en arabe. Comprenez Mais elle comprenait tout, moi je lisais et elle comprenait. Elle ne savait pas lire, mais elle comprenait le français. Elle m'a dit « Oh là là, mais alors dans cette allure, il n'y aura plus personne, il n'y aura plus d'Algériens. Tous les jours, ils tuent mille, mille, fais-la, garde Des fois, ils disaient « Vous allez, on l'écho d'Alger. » C'était l'écho d'Alger, je... oui, c'était l'écho d'Alger. Ma mémoire est quand es encore en bonne à mon âge. Et je lui disais « Tu lis, et moi je comprends. » Je lui lisais le journal. Un jour, elle m'a fait cette réflexion « À cette allure, il n'y aurait plus personne, il n'y aurait plus un seul Algérien. S'ils continuaient à nous tuer tous les jours, il n'y aurait plus un seul Algérien. Mais je tellement Mais ils mentent. Mais qu'est-ce qu'ils font Pourquoi ils mentent comme ça Ma mère était révolutionnaire. Hein oui. Je les suis après. Je les suis après parce qu'elle collectait, euh, collectait des médicaments, elle, elle cachait des, des, des armes. Il y avait, on avait des banquettes comme ça, il y avait, des, il y avait du vide, il y avait euh, un fond. Un fond. Oui, c'est ça, le fond des canapés, elle mettait les armes là-dedans et puis de temps en temps, quand il y avait des gens qui venaient le récupérer, quoi. Mais bien sûr, ça, en devait... un jour j'ai vu. Un jour je l'ai vu. Voilà. Le dit décembre, c'est je il y a un gros terrible, hein, les yououx, dans la rue. Aux choses que on n'entend pas, les yououx à l'époque, les yououx. Ça ne se faisait pas. On ne faisait pas des you, -you parce qu'on était euh, en révolution. On était en guerre, on n'avait pas de, le, le droit d'être heureux, d'être joyeux, entre guillemets. Parce que les you, -you c'est joyeux. C'est fête, c'est... Voilà. Donc il n'y avait pas de you, you Même quand il y avait une fête, il n'y avait pas de you, you Il y avait des you, -you sauf s'il y a quelqu'un on entend quelqu'un, il est décédé, il est mort en martyr, là on entend des you, -you par exemple. C'est un truc qui me revient comme ça. Et j'entends un bruit terrible et je, je vais dans le balcon et je vois arriver cette, cette, cette ruée de, de, de, de femmes, d'hommes, surtout des jeunes. Et juste, juste au premier presque au premier rang, je vois mon frère. Mon frère, qui est plus âgé que moi, de 2-3 ans, c'est tout. Je vois mon frère, et puis avec les, avec les drapeaux, ils avaient tous des, des drapeaux qu'ils agitaient comme ça, des drapeaux algériens, bien sûr. Et puis d'autres pancartes, enfin des, des, des, des, des, des bouts de. des, des chiffons blancs, pour, pour des toiles, disons des toiles blanches comme ça, ils écrivent en arabe et surtout en français. L'Algérie algérienne, l'Algérie algérienne, voilà, c'est tout. Et des youyou, -you et l'Algérie, algérienne l'Algérie, Algérie, Waouh Je vois ça, c'est extraordinaire. Quoi. Bon, moi, je veux sortir. Mais je me dis, mon Dieu, je vais tomber, etc. Mais ça, c'est très, très, très. C'est très rapide, ça. On ne prend pas le temps de réfléchir. C'est j'y vais, et c'est tout de suite, c'est instantanément j'y vais. Je vais dans le plaquette, je vais dans l'armoire, je prends une un espèce de jean à mon frère, mon frère que j'ai vu, je le, je le porte, je mets un cordon parce qu'il ne me va pas du tout, il me tombe, on enfin, n'a pas la même taille bien sûr, je rebrousse les trucs, je mets, j'avais je mets, euh, des, des espèces de, de, de, de sandales, même pas, des trucs qu'on on appelait ça des savates à l'époque, parce qu'il faisait beau en plus ce jour-là, hein, comme aujourd'hui, il faisait très très beau. C'est le soir qu'il a plu. Je me rappelle parce qu'on avait, on avait manifesté, on n'avait eu ni froid, ni a eu la pluie, ni rien du tout. Ça, je me rappelle comme aujourd'hui. Et on a, je suis sortie, je, et j'ai continué. Et puis bon, c'est-à-dire, au départ, il y avait un petit convoi, disons. Et après, les gens sortaient de, de partout et ils venaient vers ce... Cette masse qui, qui descendait, qui marchait, qui criait, qui, qui scandait euh, des slogans. Et les gens sortaient de chez eux, des grands, des petits, des vieux, euh, les femmes les, avec leur, leur, leur haïk, beaucoup. Hein. J'étais tous en haïk, il y avait pas de. Il y avait très peu de femmes d'un certain âge, j'étais pas tête nue. Hein. Il n'y avait que nous, parce que nous, nous étions des enfants. On n'était pas encore ni voilés, ni rien. Et ça c'est extraordinaire, donc on a, moi je m'appelle, on a, on est euh, cette vague humaine et puis bon, on est pris dans la foule, hein, comme disait Edith Piaf, on, on est pris dans la foule et je me retrouve, euh, je me retrouve à, au ravin de la fin de chauvage et quand je lève les yeux je vois une, euh, un torrent qui descend, parce que c'est des êtres humains, c'est des gens qui descendent à pied, mais on a l'impression que c'est un fleuve qui va vous, vous tomber dessus parce qu'on est en bas et eux ils sont bien en haut. Le, le ravin de la fin de C'est là où on monte à, à Ria de fait je sais pas si, si tu connais, là où il y a le matin de Shahid. Et bien c'est là, donc c'était une côte, hein, c'était une côte et elle était pleine de gens avec plein de drapeaux, des trucs comme ça et les gens descendaient pour qu'on se retrouve tous. Et puis qu'est-ce qu'ils faisaient Ils partaient, ils prenaient euh, de la rue pour aller vers Billcourt. Pour aller vers Bellecourt, le champ de manœuvre, etc., jusqu'à la place des martyrs. Bien sûr, on se faisait tabasser avant, hein ça c'est clair. Hein ah oui, beaucoup, beaucoup. Beaucoup, ils essayaient de nous séparer. Bon, après, on a. Surtout le ravet de la femme sauvage, y il avait, y avait des chars. Ils étaient là depuis longtemps, hein. Il y avait des chars, ils commençaient à aller. à diriger le canon vers nous, ils commençaient à faire à manœuvrer. Là, on a eu peur, on a. On a eu, on a eu très peur, mais comme il y avait des chemins de traverse des surtout ruisseaux il y a plein de chemins de traverses qui, qui, qui, si on les prend, on arrive, à, on atterrit à Cuba Donc c'est des petites montées, des petits sentiers, voilà. Et c'est comme ça que, que j'ai manifesté en ce décembre, ma première manifestation pour l'Algérie libre et, et indépendante. Quand je vois le résultat aujourd'hui, je me dis bon Dieu, mais bon, il ne faut pas regretter, je ne vais pas regretter. Par contre, le 11 décembre 61, ils ont tiré sur nous. Là, ils ont tiré. Oui, oui. Là, ils ont tiré. Il y a eu beaucoup de morts et de blessés. Oui. qu'on est ressorti, le 11 décembre 61, on a refait le même truc. Là, on n'était plus, plus préparé. Il y avait, il y avait une, une belle préparation. C'était très réfléchi. Le FN avait donné des, des consignes strictes les drapeaux étaient plus beaux, plus pré mieux préparés, les femmes aussi, donc euh, oui, oui, oui. Et puis bon, il nous a, on, a, on avait déjà, ils nous avaient demandé de prendre de, de l'eau et du vinaigre, parce qu'il y avait des bombes lacrymogènes, on ne savait pas ce que c'était. Donc déjà, on était au courant qu'ils allaient nous, nous bombarder, on avait tous notre petite bouteille de, de vinaigre, voilà, par exemple. Hein. et Des mouchoirs, des choses comme ça, pas en papier, mais des mouchoirs, des chiffons, des... oui, oui, ça, euh, oui. Des blessés, moi j'en ai pas vu beaucoup. Il paraît en a eu, parce que nous on est, redescend... est remonté, on a eu très très peur. On a, on est parti jusqu'à, on ne voulait pas aller jusqu'à Bellecour. Puis moi je craigné le pire parce que bon, c'est la première fois où je fais une dé... désobéissance parentale. Donc euh, il fallait pas que j'aille trop trop loin aussi. Et c'est bien j'ai manifesté, mais il fallait quand même que je rentre. Et ma mère l'a laisse s'inquiéter. Puis mon père peut-être. Il ne va pas être content, il y a des choses comme ça. Je suis une fille, partir toute seule, à l'époque ça ne se fait pas. Donc il fallait que je rentre. Mais je sais qu'il y a eu des blessés. Par contre, la solidarité c'était les gens, ils te, ils te sortaient du pain, avec euh, te donnaient du pain, ils te donnaient euh, de, de, de, à boire, et te, voilà, des choses comme ça. Oui, oui, beaucoup de solidarité, oui. oui. Pendant la période de, de l'OS, il y avait plein, plein de centres. Euh, Clandestin, parce que beaucoup, on avait très très peur d'aller dans les, dans les hôpitaux, parce que dans les hôpitaux, beaucoup beaucoup de, de combattants et de, de blessés ont été achevés. Alors, je sais que mon frère il a été blessé par l'OAS, eh ben, on a tout fait pour le sortir et il y a beaucoup, on, on se relayait tous avec ses copains et tout pour, pour, pour le garder parce qu'on avait peur qu'ils viennent le tuer à la maison. Et on allait, on allait, on allait avec mon autre frère, pour euh, bon, les bons, on les blessés, des choses comme ça, oui, oui, il y avait des, des caves dans des immeubles, des cités comme par exemple la cité Jolie-Vue, c'était une nouvelle cité, il y avait plein de caves qui étaient vides et tout, elles ont, ont tous été récupérées par les jeunes, Mais personne, bon, ils savaient, les jeunes, beaucoup de jeunes ne savaient pas qu'il qu y avait des, des blessés là pour qu'on nous soigne, oui, oui, oui beaucoup, beaucoup, oui, oui, il y a une belle prise en charge pour ça, oui, oui, ça existait. De toute façon, les centres de soins, ça existait partout. Hein. Donc à euh, il y en avait plein. Hein. Moi, j'en ai jamais vu parce que je allais pas, mais, mais je sais qu'il y en avait. Ben, c'est une, euh, une petite goutte, euh, goutte d'eau douce dans un océan de mer. Ben, je pense que c'est la goutte, hein, c'est tout. Parce qu'une goutte avec euh, plusieurs gouttes, ben, ça fait des rivières. Hein. Et moi, avec tous les autres, eh ben, euh, ça a fait une, une belle une belle ruée vers quelque chose, vers hein, un idéal. À... Ben oui, c'est important. Parce que si moi je suis pas sortie euh, manifester mais c'est instantané. Je l'ai fait ça sans réfléchir. Sans... Bien sûr, je savais pourquoi, hein, bien sûr, hein, ça je savais pourquoi. Parce que je, je savais lire et écrire et, et j'écoutais la radio et tout ça. Mais. Euh, je... Il, je n'ai pas réfléchi, il fallait que je le fasse, je, je, comme tout le monde, quoi. c'est comme tout le monde. Mes, mes, mes compatriotes étaient dehors, ils, ils, ils demandaient quelque chose, ils revendiquaient quelque chose que, que moi j'étais concernée, donc euh, oui il fallait, fallait le faire. Et les autres ils l'ont fait aussi, donc l'un dans l'autre c'est dans le... C'est dans le pluriel, plus on est nombreux, plus on s'amuse, comme on dit. Parce qu'on était nombreux, et qu'il y avait des manifestations partout, que, que l'Europe a, a eu vent. C'est tout. Si on n'était pas nombreux, les Nations Unies n'auraient jamais rien su. Mais parce qu'il y a eu des, des photographes, il y a eu des images, il y a eu, et tout ça, ça a été rapporté. Donc ils ont vu ces images de jeunes, de vieilles, de jeunes. De, de, de, de monsieur, de vieillard, des Algériens, des Algériens, tous les Algériens étaient concernés. Voilà. Oui, le héros, c'est le peuple, c'est vrai. C'est des, des consignes du FLN, ça. Et ils les écrivaient partout, comme, comme les graffitis aux États-Unis, où, où les jeunes, maintenant, ils font des graffitis partout pour revendiquer leur leur nouvelles idées de la vie, de la liberté, voilà, c'est tout. Je crois que c'est la nouvelle, la première fois qu'on voit des graffitis dans les murs C'est c'est beau comme graffitis. Le peuple, c'est nous tous. C'est le héros. C'est plus oro. C'est pas c'est pas la sur son sur son cheval qui attaque les Indiens. C'est nous. C'est le peuple et ça c'est ça n'a pas de prix. C'est le premiers graffitis en Algérie, c'est des premiers graffitis, hein, ça c'est clair. Il n'y avait pas que ça. Il y avait même des graffitis en arabe. Moi que j'étais incapable de lire d'ailleurs, il y avait beaucoup beaucoup de graffitis en arabe. va enfin, d'écriture, moi j'appelle ça des graffitis parce qu'on l'appelle ça comme ça. Maintenant c'est devenu, euh, devenu de l'art, l'art de la rue et c'est magnifique. Aujourd'hui les artistes s'expriment dans la rue. Et heureusement que l'art est descendu dans la rue. Il n'est plus dans les, dans les galeries chez les monsieur et mesdames. Bonjour, bon maintenant l'art est accessible à tous et ça c'est magnifique. La culture est accessible à tous parce qu'elle est dans la rue. Tu dors et puis tu, tu te lèves et puis tu vois ta mère, elle a l'oreille collée au poste radio pour écouter une certaine émission qui s'appelle Saute l'Arabe. Et sont là, vous donner des informations du front. Et qu'il y a eu euh, tel combattant, tel combattant qui est mort, euh, tel combat, on a mené tel combat, telle région, on a réussi, on n'a pas réussi, on a eu des morts, on a eu des blessés. Et ça, il y a eu quelque chose qui se passait quand même. Et ça, moi, je le savais. Et à présent, j'ai compris pourquoi. Peut-être aussi, peut-être que si, il y a eu... Et il y a cette, euh, cette facilité de comprendre, parce qu'il y avait la langue aussi. Parce que quand tu as, tu, tu, tu as la langue, tu parles français, tu écris, tu lis en français. à 13 ans, moi je lisais parfaitement bien. Donc quand je lis, je lis Sarthe et je lis Beauvoir déjà, et je lis leur position, ben... je comprends ce qui se passe. Donc j'ai déjà j'ai déjà euh, une, une prise de conscience, je pense qu'il y a eu cette prise de conscience chez moi, chez mon frère, et, et les autres, et mes cousins, et toute la famille, quoi. Et surtout particulièrement chez ma mère, elle était très, très nationaliste, elle me parlait de, de l'Algérie qui serait indépendante, et, que, et pourtant, elle n'est elle pas montée euh, au maquis, hein, mon mère, hein. Donc je crois que c'est ça aussi. Il y a aussi cette euh, si on peut accéder à une espèce de culture, si on peut comprendre et tout, euh, si on peut on, on, on peut faire ce choix. Et, et là, les jeunes d'aujourd'hui, je pense pas qu'ils fassent le choix. Aujourd'hui, s'ils devaient faire le choix, ils voudraient que la mer de Viterranée, euh, je sais pas moi, il n'y a plus de mer et puis qu'ils pourront traverser, aller en Europe euh, à pied, puis comme ça ils seront plus libres. Pourquoi ils veulent partir Ben oui, ben, je, je, je, ils veulent partir parce que c'est la liberté, encore une fois, hein, vente de liberté. Quand, quand on est jeune, on a envie d'être libre. Ça ne veut pas dire qu'ils ne le sont pas, ils le sont, mais ils le sont peut-être moins bien que de ce qu'ils voient dans les, à travers les images qu'ils qu reçoivent par la parabole, mais ils ne prennent pas conscience que, que, que, que rien n'est acquis, qu'il faut payer avant et après si jamais bien que c'est jamais sûr de, de l'avoir, quoi. Et que la liberté, il faut d'abord payer. il faut pas, on on Ça ne se donne pas sur un plateau d'argent, il faut, il faut lutter. Il faut lutter, quand qu'on soit une femme, un jeune, il faut lutter. Si on si ne travaille pas, si on n'étudie pas, si, si on ne limite pas, si, si, tous les jours, la lutte est quotidienne. Et on, nous, on ne s'est pas arrêté, nous les femmes. Jusqu'à aujourd'hui, et le combat il est… Moi j'ai presque 74 ans, je ne me suis jamais arrêtée. Parce que le combat il ne s'est pas arrêté en 62, c'est là où il a commencé. C'est là où il a commencé. On s'est dit, mon dieu, on est sorti d'un marasme extraordinaire. Et puis nous les femmes, on a commencé à être libres, on a commencé à travailler. Les, il y avait les filles qui ont avaient commençaient à conduire, elles avaient leur voiture, la société commençait à comprendre que, le, que la femme avait un rôle très très important dans la société, qu'elle était le pilier d'une nation, et c'est elle l'éducatrice, c'est elle la mère, c'est elle la protectrice, c'est elle l'épouse, c'est elle... Et, et après, on vient et on te dit non, et tu n'es même pas la moitié d'un homme, et tu n'as pas le droit... Euh, pas pour moi à dire, euh, et pourtant, avant euh, les femmes sont montées en, en maquis, euh, elles ont pris des armes, elles ont été déposeuses de bombes et tout. Elles n'ont demandé l'avis la de personne. Moi, quand je suis sortie manifester que j'avais 13 ans, je ne demandais à personne. Je n'ai pas dit à ma mère Voilà, je vais sortir. J'ai mis, mis mon pantalon et je suis sortie. C'est après elle m'a dit pourquoi et tout. J'ai expliqué elle m'a dit Ça a bien fait parce qu'elle avait compris que c'était nécessaire et c'était une nécessité, tu vois. Et après, on, on vient, on te dit, oh non, tu n'as pas beaucoup de droits, euh, etc. et tout. Il a fallu se battre, on s'est battu, mais ce n'est pas pour autant qu'ils qu nous ont pas fait des bébés dans le dos. Ils n'ont ont même pas respecté leur propre mère. Ben oui, le code de la famille il a été voté en 1994 en Catimini, dans la nuit. Parce qu'on avait contre le projet, on est sorti, on a, on a manifesté encore une fois contre ce deux projets. C'était un projet. Une première fois ils l'avaient caché, puis une deuxième fois ils nous ont rien dit, et puis la troisième fois était bonne. Le lendemain matin ils nous ont dit :« Bah ça, y est, le code de la famille il a été approuvé par le FLN. » Et puis voilà, on est, on est, de, on est devenu des, des, des, des demi-femmes, des trois quarts de rien du tout. Du jour au lendemain, on fait abstraction de plus de la moitié de, de, de, la, de la population, de la moitié de ce peuple qui elle, elle travaille, elle, elle travaille, elle cotise, elle, elle soigne. Elle, euh, c'est une mère avant tout. C'est une maman. C'est une épouse. C'est une sœur. C'est une mère. C'est tout. C'est fou ça. Donc, c'est des hommes qui ont, qui ont fait ça. Et c'est des hommes qui, se, qui soi-disant, avaient lutté. Pour sortir la barbarie de, de ce pays, la barbarie de veut Elle a changé de camp après. Peut-être c'est pour ça aussi que les jeunes aujourd'hui veulent partir. Il faut les comprendre. Ils ont envie de se vendre de liberté. Ils ont envie. Ils ont envie d'aller d'un point à un autre sans demander la permission de qui que ce soit. Tout simplement. Aujourd'hui, un, un, un, un jeune n'a pas le droit d'aller en Europe faire les vendanges, aller dans une berce de jeunesse, connaître d'autres filles, s'amuser, danser, pourquoi pas boire un coup, je ne sais pas, vivre. Ils n'ont pas le droit. On leur demande juste, tu dois, tu dois étudier. Tu, tu n'es pas policier, ben tu, tu deviens un ni-même de, de la mosquée. Non, il a le droit d'être autre chose. Il y a des jeunes, il y a des brillants, il y a des jeunes médecins. Je parle des filles et des garçons. Hein. Vous allez, tu, tu, tu vas dans le, dans, au tribunal, quand tu rentres dans, un, dans, dans, dans, dans tous les tribunaux, il y a des femmes. L'enseignement, que ce soit général ou l'enseignement scientifique, 90% de ce personnel était des femmes. Le, le, le personnel médical, c'est des femmes, aujourd'hui, c'est beaucoup plus de femmes. Tu peux pas t'imaginer le nombre de femmes qui travaillent. Les postes et télécommunications, c'est des femmes. Mais elles sont brimées, elles sont brimées. Bon, heureusement qu'on a le même salaire que les hommes. Ça, ils hommes jamais pu toucher. Et encore, et encore, je ne suis pas très sûre, mais bon, disons que, bon, je leur fais confiance pour ça. C'est terrible. Alors, aujourd'hui, les jeunes... Il a envie de, de sortir avec une copine, il peut pas. Vous savez que des fois il y a des, les, la chasse au couple chez nous. Un garçon, il est dans la rue avec sa copine, s'il la prend par la main, le policier peut l'interpeller, il l'emmener devant un commissariat et rapp, rapp, rapp, rapp, rapp, appeler son père et sa mère pour lui dire votre fils est une dévergondée. Je l'ai trouvé euh, main main, bras dessus bras avec un jeune homme. Et le père il dit, bah, est du même c'est son fiancé. Hein, oui le problème. Oui, mais ils ne sont, sont pas mariés, mais ils ont le droit de, de se tenir par la main. On a vu beaucoup de scandales comme ça. On a surpris un jeune homme avec une jeune fille en train de flirter sur, le, sur la plage, un truc comme ça, au bord de la mer. Oui, le problème. Ils ont porté atteinte à la personne. Ils n'ont ni volé, ni tué, ni. Ils n'ont pas décapité quelqu'un. C'est ça. On, on pardonne un terroriste qui a décapité. Des, des, des, des, des jeunes soldats, mais ne pardonne pas un coup parce qu'ils se sont embrassés. Allez, voilà, on les embarque, etc. Et la fille, alors, le, le traumatisme, regarde le traumatisme, on l'emmène chez, chez le médecin légiste, il la voit, elle est vierge, elle n'est plus vierge. Après, on convoque ses parents, et ma foi, ils l'ont trouvé avec ce garçon, et bien, le juge, il n'a pas fait mieux que de demander, ben, tu vas l'épouser tout de suite parce que tu étais avec elle. De quoi De quel droit il fait ça elle a le droit de sortir avec un garçon. Et lui, il a le droit d'avoir une copine, non Et euh, nous, les... les, les, les, les, les, les, les, les Comment je, oh, je vais les appeler Il y, y a des adjectifs comme ça qui se perdent. Les gens qui nous gouvernent. Ils pensent que qu a des, notre jeunesse est asexuée. Que nous, on est, notre jeunesse n'est pas touchée. Elle est touchée. Le sida, c'est maintenant qu'on en parle, c'est maintenant qu'on en parle, et encore heureusement. C'est maintenant qu'on arrive à en parler dans les radios et tout ça avec l'ONU SIDA qui a quand même elle a fait un travail merveilleux et les associations qui ont porté cette voix de... Mais avant, on n'avait pas le droit de parler Au Autant de médecin, on ne pouvait pas parler disait, Ils disaient, disaient qu'on n'avait pas d'éphimère chez nous, et pourtant, on en avait... On avait des enfants abandonnés dans les, dans les institutions. Jamais il n'y a eu ce travail en disant quand même, ces enfants, on doit les prendre en charge, on doit les aimer. On doit... Non, c'était une honte, il fallait les cacher. Il fallait... Tout est honteux chez nous, il faut tout cacher. L'amour, c'est une honte chez nous. Les jeunes de ils ne m'entendent qu'à aimer. L'amour dans sa plus grande dimension. Hein. L'amour de l'art, l'amour de l'autre, l'amour de l'amitié, l'amour des fleurs, l'amour de l'écologie, je ne sais pas, mais de la nature, l'amour de Dieu. Voilà, non. L'amour est banni de ce, dans ce pays. On ne parle pas d'amour. On ne parle. C'est déjà très bien qu'ils passent encore quelques chansons d'amour dans les radios. Et probablement, ils vont bientôt l'interdire. Ils sont capables. C'est ça qui est terrible. Après, on se demande pourquoi les jeunes, ils veulent tous partir. Bien sûr, ils veulent, ils veulent pas. Ils veulent partir, ce n'est pas pour, avoir, pour être millionnaire. Ils veulent vivre leur vie. Ils veulent être libres. Libres de faire ce qu'ils veulent. S'asseoir sur un, sur un banc sans que personne ne lui vienne lui dire « Qu'est-ce que tu fais dans ce banc Pourquoi tu es là ?» Et ça, c'est important, je trouve. Parce que la liberté n'a pas de prix. La liberté n'a pas de prix. Bon, c'est les filles boules de neige, hein, finalement. Quand tu vois que, que les jeunes, les vieux, les, les hommes, les femmes n'ont pas peur, ils sont là dehors à crier, à tu tête à qui veut les entendre, qu'ils ont envie de liberté, qu'ils ont envie qu'on leur rende leur pays, qu'ils ont envie de plus de dignité, qu'on a envie de leur dire, ils ont une personnalité, c'est des Algériens, c'est pas, des, pas des, des, des moindres que rien, c'est pas des indigènes. Ce sont des, des êtres humains à part entière, mais je pense que là, c'est fait bout de neige. Il n'y a pas la peur. Elle n'existe pas, la peur. On n'a pas eu peur. Jamais eu peur. Jamais j'ai eu peur. Jamais, jamais. Avec les chars qui pointaient leur, leur, leur truc sur nous, j'ai pas eu peur. J'ai eu peur, vraiment peur. Non. J'ai eu, eu peur pendant le terrorisme, beaucoup plus. Franchement. J'avais peur de, pour ma vie, j'avais peur pour mes, mes enfants, j'avais peur pour mon mari beaucoup plus à cet pas Parce qu'avant, parce qu on connaissait notre ennemi. Mais pendant cette période, on ne connaissait pas notre ennemi. Il pouvait être notre meilleur ami. Il venait vous pointer de son, son poignard dans le dos. Même pas dans le dos, il vous, vous tuait directement. Et pourtant, c'est votre meilleur ami, juste parce qu'il est devenu, soi-disant, plus musulman que vous. C'est tout. Et c'est toute la différence. C'est toute la différence. Ils ne se rendent pas compte, ils ont beau vouloir partir. Jamais, au grand jamais, ils ne trouveront un pays comme le leur. C'est leur pays. Ils doivent se battre pour le récupérer. Il y a des hommes et des femmes qui sont morts dans ce pays et ils ont donné leur sang, leur enfants. Comment, comment on, peut pas, on peut pas aimer ce pays Regarde ce ciel bleu Moi je ne peux pas vivre ailleurs que dans ce pays. Pendant la période de, de terrorisme, combien de fois on m'a dit, pourquoi tu restes Mais je ne peux pas Mais je peux pas, c'est mon pays, il faut se battre Il faut continuer à se battre. Pourquoi nous on continue à, à nous battre malgré tout Pourquoi eux ils, ils, ils, ils laissent tomber comme ça Ils doivent se battre parce qu'il est à eux ce pays. Et l'avenir leur appartient. Demain, ils seront des, des médecins, ils seront des, ils seront des chercheurs. Ils seront... Seulement, il faut qu'ils se battent pour changer les choses, et c'est maintenant. S'il n'y avait pas 22 personnes qui ont décrypté, qu'ils avaient fait une révolution avec ou sans peuple, on n'aurait jamais eu l'indépendance. ni la France, c'était une puissance internationale. Elle était puissante, la France. Mais nous, les gens qui ont commencé à faire la révolution, ils n'avaient rien. C'était presque une cercle des pieds. Ils avaient les, les, les... Beaucoup se sont fait amputer les jambes, les pieds, parce qu'ils marchaient dans la neige et ils n'avaient même pas de godasse. Mais n'empêche, ils ne sont pas arrêtés de marcher. Ils ont continué. Et c'est ce qu'il faut faire. Ma patrie, c'est l'Algérie. C'est la, la, la terre de mes ancêtres. Et je vais me battre. Je vais me battre pour changer les choses pour que tous ces vieux croulants qui partent et qui laissent un peu les jeunes respirer et qui prennent leur destin en main et on peut se tromper c'est pas mieux ben, ils sont pas trompés, ils ont fait que des conneries ils continuent à en faire encore et bien laissons les jeunes se tromper mais je suis sûr qu'ils arriveront quand même à faire quelque chose de ce pays en tous les cas ils resteront ici ils partiront pas ailleurs ils partiront pas ailleurs grossir encore toutes tout ces gants de réfugiés quand je les vois ça me fait mal au cœur pourquoi partir Alors que le pays, ici, les trottoirs de l'Algérie, on enlève les carrelages et on plante la pomme de terre, elle pousse. Elle pousse oh, Personne ne meurt de ferme dans, dans, dans ce pays, personne C'est pas la Somalie, chez nous, c'est pas l'Éthiopie, c'est l'Algérie, mon Dieu Et l'Algérie, regarde, c'est vert Regarde, depuis tu peu tu vois la campagne et tout. S'ils retroussaient juste un peu leurs manches et si au moins ils réfléchissaient. Et puis il y en a marre. Se réunir cinq fois par jour, aller à la mosquée, il n'y a pas que ça dans la vie. Laissez Dieu tranquille un peu. Allah, la Mais Dieu, Dieu, c'est bien de prier, on prie tous Dieu. mais Et le bon Dieu, le matin, celui qui, qui, qui appelle à la prière, il dit « Allahu Akbar, ayya al-salat, al falah c'est travail. » Il n'a pas dit, euh, il n'a pas dit, oh, et ne réfléchissez pas, c'est moi qui réfléchis pour vous, non Ici, en haut, euh, ceux qui nous gouvernent, ils disent, oh, tranquille, allez à la mosquée, faites votre prière, nous, on passe pour vous, on travaille pour vous, on fait tout pour vous, non. Il faut que nous, on fasse pour nous, et on fasse pour notre pays, pour nos enfants, pour nous, les enfants de nos enfants. Et ça, c'est très important, et c'est ça l'amour de la patrie.